Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un article que j'ai acheté personnellement, c'est le Bowling blp 1 Voilà le Bowling P1 vu de près. Donc avec la palette donc, de réglage ici. Donc c'est une, euh, une lumière qui permet, enfin euh, ça permet d'ajouter une lumière supplémentaire aux photos, aux vidéos. Donc comment ça marche alors, on l'allume, donc, facilement, avec un interrupteur. On a la possibilité d'avoir diverses euh, couleurs, donc, euh, qui alternent. On a euh, la possibilité d'avoir juste une lampe d'appoint, donc, qui permet de régler, donc, euh, la lumière, donc, ajouter euh, une source de lumière supplémentaire, soit aux photos, soit aux vidéos, ça permet de déboucher les ondes, par exemple. On peut... Euh, on peut la régler. Donc, soit on peut augmenter son effet vers un blanc plus... enfin, blanc bleuté, en fait, on va dire, blanc euh, voilà, qui tire vers le bleu, ou alors on peut descendre les kelvin donc vers un, une ambiance plus chaude, donc euh, lumière jaune, tout simplement. Après, à côté de ça, euh, cet article-là est très intéressant, justement, donc... Euh, pour euh, tout ce qui est couleur, donc on peut régler les couleurs hop on peut les changer manuellement donc on a on a, toute la on a toutes les couleurs hein, toutes les couleurs euh, rgb ensuite euh, qu'est ce qu'on a on peut aussi régler l'intensité donc en fait la saturation tout simplement si on veut un rouge un peu plus clair, si on veut un rouge un peu plus, un peu plus euh, intense, hop, si on veut un rouge un peu plus intense, je me mets sur rouge. Là, je suis à 100. Donc là, je suis au maximum de la saturation. Donc si je descends, hop, voilà. Si je descends, voilà, je désature carrément le rouge à 0. Et là, je suis à 100. Voilà. Donc ça marche comme ça. Tout simplement, on a une, un, une palette de réglage ici, qui permet de régler l'intensité. Donc soit si je veux du rouge, je vais régler sur 360. Si je veux du bleu, je vais régler sur 240. Du vert sur 120. Et le jaune c'est sur 60. Voilà. Après orange, tout ça, ça revient à 0 Voilà. Après à côté de ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une palette. Donc, comme je vous ai fait voir euh, au début de la vidéo, une palette aussi avec des couleurs qui alternent. <coughs> Pardon, des couleurs qui alternent. On peut régler ça facilement. On peut avoir un effet euh, police, donc qui est plutôt pas mal. Donc, si on veut faire des effets vidéo euh, euh, cinématographiques, donc, euh, on, on, peut, euh, on peut créer une ambiance de police. On peut créer une ambiance aussi. Euh, je crois que c'est ambulance, il me semble. Voilà. On peut créer l'ambiance, euh, ça je sais pas ce que c'est, mais euh, c'est un réglage supplémentaire. Après, on a aussi ambiance euh, éclair, voilà. On peut avoir, euh, ben, ça je sais pas après ce que c'est, mais bon après on a divers réglages. Hein. On a aussi, euh, par exemple, ambiance bougie, hein, bougie... Euh, euh, voilà, pour, euh, pour jouer avec euh, une ambiance un peu plus intime, chaleureuse. Voilà, si vous êtes complètement dans le noir, par exemple, et vous voulez euh, simplement ajouter euh, un effet de bougie. Voilà. Voilà pour ce qui est de, de, des réglages euh, euh, du Bowling P1. À côté de ça, on a un port USB type C pour le recharger. Donc ça, ça permet euh, de le recharger très rapidement. Je pense... Euh, peut-être qu'il y a des mises à jour possibles à faire pour rajouter des paramétrages supplémentaires donc peut-être, je sais pas, faut voir le support euh, ce que va proposer, j'ai regardé rapidement mais j'ai pas trouvé grand chose donc euh, je pense que ça doit pas être encore en ligne ou je sais pas mais euh, on a un port USB qui se connecte à l'ordinateur après à côté de ça on a <coughs> euh, des molettes, donc de réglage tout simplement, donc pour régler l'intensité donc si je veux régler par exemple l'intensité là je suis à 26 en puissance si je veux monter à 100, voilà, je suis beaucoup plus fort. Hein. Voilà. Donc, pas besoin de le mettre trop fort non plus. Voilà, pour ce qui est des réglages. Sinon, à côté de ça, hop, on a un bras articulé. Donc, qui permet de le faire pivoter jusqu'à 360 degrés. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ça permet de d'être de, de, polyvalent tout ça voilà moi je m'en sers euh, je m'en suis servi là euh, je m'en suis servi ce week-end euh, pour faire euh, une sorte de, enfin pour faire du light painting en fait donc je me suis réglé avec des couleurs et du coup euh, ce bras articulé il m'a permis de, de me servir de, de, de, de poignée en fait voilà, comme ça j'ai pu le tenir et je peux faire ce que je veux donc ça c'est plutôt intéressant, sinon on peut bien sûr Là, il y a un système de vis. Bon, moi, je l'ai laissé par défaut. Hop. Je l'ai laissé par défaut. Système de vis qui permet de, de l'accrocher euh, à l'appareil photo si besoin. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour le Bowling P1. Donc, euh, si j'ai oublié des infos, bah, il y a des infos sur le blog, si ça vous intéresse. Et voilà. Donc, sinon, un super produit. Je voulais vous en parler très, très, très pratique et euh, qui permettent d'ajouter beaucoup de créativité aux photos et aux vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, je vous invite à, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si elle euh, vous a aidé euh, dans votre choix. Euh, pour moi, euh, c'est une toute nouveauté YouTube, donc du coup, euh, si vous voulez vous abonner, vous allez avoir <rire> des notifications sur les nouvelles vidéos. Donc, en fait, c'est en lien par rapport aux articles du blog que je propose. Donc voilà, Donc, euh, après, euh, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je peux vous répondre en commentaire. Vous pouvez aussi me rendre visite sur le blog, où je vous mets l'adresse ici. Et, euh, et voilà. À bientôt